Bonjour et bienvenue sur notre page. Mon nom c'est Gilles Blas, je suis développeur web et je suis le président de Procy Web Inc. Si c'est la première fois sur cette page, je vous invite à cliquer sur le bouton de souscription pour être en mesure de recevoir les notifications à chaque fois que nous publions du contenu. C'est vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous et c'est vraiment un plaisir euh, de savoir que vous vous intéressez à ce que nous faisons. Donc si vous vous posez la question à savoir ce que nous faisons concrètement, nous concevons des sites web des, et des outils de gestion et aussi des plateformes de commerce électronique pour entreprises. Donc merci vraiment beaucoup une fois de plus et ce serait vraiment un plaisir d'avoir à répondre à vos questions ou à pouvoir interagir sur vos commentaires. Passez une excellente fin de journée et surtout, portez-vous bien. Bye.